Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Alors aujourd'hui une vidéo euh, qui va vous permettre en fait de lancer et de récupérer le score d'un dé euh, dans Unity. Alors cette euh, idée m'est venue parce que je suis en train de développer un jeu euh, un petit peu style euh, style euh, société on va dire et donc je cherchais un moyen euh, de lancer un dé. Donc comme on peut le voir ici à l'écran, eh ça nous permet en fait de lancer le dé en cliquant. Évidemment tout ça est adaptable si vous utilisez votre jeu sous Android et on peut voir que le score s'affiche ici à l'écran, j'ai préféré faire comme ça. Mais euh, ce jeu, enfin ce système est tout à fait, euh, fonctionne très bien et donne de l'effet assez sympa. Voilà, donc je tiens à vous remercier en tout cas pour euh, tous les abonnés qui sont là. On est de plus en plus, la communauté s'agrandit, c'est super. Euh, J'ai été un petit peu absent récemment parce que bon bah, des petites difficultés, des petits problèmes de santé qui m'obligent un petit peu à rester loin de ma chaise de bureau. Et donc euh, bah, euh, je vous avoue que ça me manquait un petit peu. Donc me voilà de retour ici pour le moment, j'espère revenir de plus en plus fréquemment mais ne vous inquiétez pas si je suis un peu moins présent dans les prochains jours voilà donc c'est parti on regarde tout de suite comment on peut mettre ça en place alors j'ai récupéré ici mon dé comme vous pouvez le voir à l'écran qui est un modèle de base que j'ai récupéré sur internet et on va compenser par s'occuper de lui. Donc on va voir que si j'ai un objet d'ice avec le cube à l'intérieur. Donc la première chose qu'on va faire c'est ajouter un composant Box Collider et on va bien vérifier que ce Box Collider euh, est bien ajusté à la taille du dé ce qui n'est pas le cas ici. Donc on va passer ici en ISO, on va se mettre en vue de face et on va adapter tout simplement ici le Box Collider. Donc on va essayer d'attraper ces poignées que je ne vois pas ici. Voilà, alors j'ai de la chance. Et on va adapter tout simplement le collider euh, ici. Voilà, donc je vais jouer avec X, ce sera peut-être un peu plus simple. On va se mettre en vue du dessus. Et on va adapter le box collider tout simplement euh, à notre D c'est plus ou moins euh, à ajuster évidemment, voilà, là on peut voir que je ne suis pas bien du tout, donc on va faire ça comme ça on va gagner beaucoup de temps, donc ici et ici, voilà, et là on est pas mal, on va dire on va regarder au niveau de la hauteur ce que ça donne voilà, et ici voilà, donc j'ai ici mon box collider au niveau de l'objet dice et je vais ajouter maintenant un rigid body de manière à le soumettre à la gravité donc si jamais euh, je retourne ici au niveau de ma scène, évidemment le cube devait tomber, devrait tomber, donc on va ajouter un plane qui va servir ensuite de piste et on va tout de suite faire un play pour voir ce qui se passe et on peut voir que le dé tombe bien au sol sans aucun souci. Donc ça c'est la première chose. Donc pour que ce dé ensuite euh, fonctionne et qu'on puisse récupérer en fait la face qui est relativement simple est un système comme un autre, hein, il y en existe beaucoup pour utiliser les vecteurs, le sens des vecteurs, mais là je vais faire quelque chose de plus simple, je vais créer ici en tant qu'enfant un empty au niveau de l'objet Dice et je vais renommer ici cet objet 1. Je vais lui ajouter un Box Collider que je vais passer tout de suite en East Trigger de manière à pouvoir pénétrer à l'intérieur et on va éditer en fait le Box Collider de nouveau pour l'ajuster en fait à la face. Donc je vais prendre par exemple ici, je ne vais pas me soucier pour le moment de la face. Donc je vais faire ça, voilà, et on va le mettre un petit peu plus petit d'ailleurs parce que on peut voir que ensuite, on va s'en servir, on va le dupliquer et euh, on va l'appliquer à chaque face. Voilà. Donc ici j'ai ça et en largeur je vais le mettre un petit peu plus comme ça et maintenant je vais le déplacer pour le faire déborder un petit peu comme ceci. Ce qui aura pour effet maintenant, quand je vais utiliser du code, vous aurez bien compris de voir ce qui pénètre au niveau du trigger. Alors l'idée, c'est de renommer. On va se servir de, du nom de l'objet pour savoir quelle face euh, en fait a euh, gagné. Donc si ici mon D euh, tombe au sol sur le 2 face contre terre, ce qui ça voudra dire que l'autre côté, en fait, ici, le 5 a gagné. Donc, je vais renommer ici cet objet 5, tout simplement. Et maintenant, je vais le dupliquer. Et bah, vous vous doutez bien, euh, je vais le placer de l'autre côté. Et maintenant, bah, lui, ça va être l'inverse, c'est-à-dire 2. Parce que si je mets la face 5 contre le sol, contre la piste, bah, j'aurai le 2. Et je vais faire euh, de la même manière maintenant bah, pour chaque élément. Donc, je vais accélérer la vidéo et je vais me taire le temps de faire ça. Voilà, donc on peut voir ici que euh, mes triggers sont bien euh, positionnés, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va euh, déjà créer un petit peu la piste pour lancer le dé. Alors ce que je vais faire, hein, on va faire quelque chose de simple, je vais créer ici un matériel de couleur vert que je vais appeler « Green ». Et je vais attribuer ici la couleur verte pour faire un genre de piste. Évidemment, tout ça est euh, du basique. Mais euh, l'idée ici est de vous montrer euh, comment euh, on peut faire une solution, en tout cas pour faire ça. Donc ici, ça va être la piste. Et je vais créer maintenant bah, des bords de piste. Donc je vais mettre un cube voilà, que je vais redimensionner ici pour faire le bord de la piste. Donc je vais le redimensionner ici sur la largeur de ça, on va faire une paroi tout simplement, qui va permettre de ne pas faire tomber le, le cube au sol, on pourrait gérer aussi ça, mais ça on va pas le faire ici dans, dans ce code, voilà, donc c'est un peu grand, on va le baisser, voilà, euh, et ici bah, je vais créer un matériel noir, alors je vais rester en anglais « black », on va créer ici, hop, on va mettre un noir, voilà. Et on va l'affecter ici. Et maintenant, on va dupliquer ici, euh, eh ben, euh, on va l'appeler bord, voilà. Et on va faire un CTRLD, on va le dupliquer, on va le mettre ici à droite. Et on va le dupliquer de nouveau pour en faire une rotation sur Y à 90 degrés. Et on va le positionner ici pour en faire un genre de petite piste qu'on pourra ajuster, évidemment, là. Euh, je ne vais pas trop m'embêter à positionner ça le plus proprement du monde possible. On se doute bien que c'est assez facile à faire hors ligne. Euh, donc ici, voilà donc j'ai bien ça, alors ce que je vais faire, je vais profiter ici de prendre tous mes bords, et on va modifier le collider, parce que je pourrais jeter le, le D d'ailleurs au dessus euh, donc ce que je vais faire, je vais éditer ici euh, bah, le collider sur son size Y, voilà, et on va l'exagérer volontairement, de manière à ce que le cube ensuite, bah, euh, rentre en collision, même s'il passe au dessus euh, voilà, donc on a ici quelque chose qui commence à, reprendre, à ressembler à ce que vous avez vu précédemment, donc je vais ici mettre ça en fond du plane, étant donné que le plane ici c'est la piste, alors justement, bah, taguer tout de suite, on va faire un tag et on va créer un tag qui va s'appeler piste, parce que je vais m'en servir ensuite et on va l'attribuer au plane. Euh, voilà, et je vais m'en servir ici. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que mon cube est relativement grand, alors ce que je vais faire, je vais modifier ici le dice et je vais le passer à 0,5 pour qu'il soit euh, de taille, euh, voilà, de la moitié de sa taille. Voilà, donc maintenant, on a bien la piste, on a bien notre dé, alors on va évidemment positionner notre caméra un petit peu mieux, de manière à ce que quand on fait play, on voit quelque chose. Donc ici, on va le mettre, bon, on va déplacer cette caméra. Je vais lui faire faire une rotation sur elle-même, histoire de voir les choses un peu mieux. Voilà, comme ça, on va dire que là, on est pas mal, évidemment. Hop, un petit peu plus au centre et maintenant quand je fais play j'ai évidemment mon dé qui est bien au sol comme on peut voir. alors il y a un petit problème de collider parce qu'on peut voir qu'ici au niveau du dice alors est-ce que j'ai bien passé tous mes ici en east trigger oui tout à fait Alors j oui. ah oui alors le problème c'est que du coup donc je vais pas faire ça parce que si je modifie ici évidemment tous mes colliders ne suivent pas et donc c'est plus bon donc ce qu'on va faire bah on va soit laisser comme ça soit je vais agrandir euh, ouais là ça fait un assez petit donc ce que je vais faire, je vais agrandir ici euh, mon plane et les bords. On va essayer de voir si on peut faire ça tous d'un coup, ce qui m'étonnerait. Mais vous voyez qu'ici, euh, j'aurais dû faire ça un petit peu plus... Non, euh... ah, bah si ça va aller. Voilà. Voilà, et donc maintenant, j'ai une piste plus grande, c'est parfait, et ma caméra n'est plus au bon endroit, mais là, ça va être très vitré. Très... Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper bah, du script, on va s'occuper maintenant d'un script, euh, celui bah, justement qui va apparaître sur chaque face du dé, tout simplement euh, pour pouvoir juger en fait, de quel, de quel, quel est le, le score du dé, en fait, tout simplement les points du dé. Alors, on va créer nos scripts. On va euh, bah, en créer deux. On va, on va nommer le premier cube script, qui va être évidemment sur le cube. Donc, on va le glisser directement ici sur l'objet Dice. Et on va créer un autre script qui va être euh, face, par exemple. On va l'appeler face script. Ce qui va nous permettre, en fait, tout simplement... Maintenant, on va l'affecter ici à tous nos faces, et on va permettre ici euh, de savoir, grâce à ce script, de renvoyer en fait dans notre objet cube script euh, la face en fait qui a gagné au niveau du script. Au niveau du cube, pardon. Donc, on va éditer le, le, le script et on va voir. Donc, on va commencer ici euh, bah par le cube script, je pense. Et euh, ce qui va nous intéresser dans un premier temps... Alors, oui, ça va être simplement d'utiliser une variable publique qui va stocker. Donc, on va ici éditer le cube script et on va créer euh, tout simplement une variable publique qui va s'appeler face pour avoir le numéro. Donc, int euh, face, voilà. Et pour le moment, on lui met rien du tout. Donc, ça... Ça me permettra ici, maintenant, une fois compilé, d'avoir au niveau du dice on peut voir face qui est ici ce qui m'intéresse maintenant c'est ces scripts qui sont ici qui est le face script et on va essayer de renvoyer tout simplement grâce à une méthode celle qui est le void on trigger enter de manière à savoir en fait quelle face est, euh, est face contre terre et de ce fait son nom étant donné qu'il est à l'opposé euh, si je vous rappelle que si au niveau du dé ici je touche euh, par exemple le trigger ici qui est le 6 touche euh, ici, ben, on peut voir que cet objet 6 ici, c'est le 1, vous voyez pourquoi le 1 Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas compris, le 1 est la face qui a gagné. C'est-à-dire que si le 6 rentre en collision avec le sol, automatiquement, c'est le 1 qui est au niveau du score. Hein. Et, et inversement, si le 4, le trigger du 4, rentre en collision avec la piste, eh ben, c'est la face opposée, et donc ici, le 3. Donc, si je sélectionne ici le 3, on peut voir que c'est bien ce collider-là. Voilà. Donc, on va se servir de ça tout simplement. Donc, c'est parti. Euh, donc, au niveau du script, on va devoir récupérer déjà le, le cube script et cette variable publique. Donc, on va déclarer ici euh, bah, une variable qui va s'appeler. Euh, de type cube script qui est le nom de mon script et qu'on va appeler euh, script tout simplement voilà donc au niveau du start ou même de l'awake c'est à dire avant chargement on va récupérer on va affecter en fait euh, cette variable donc script on va dire que c'est égal à gameobject.find gameobject avec un g majuscule et on va aller chercher dans la hiérarchie euh, bah, l'objet qui c'est le dice en fait tout simplement et on va faire un get component et on va aller chercher cube script. Voilà. Ce qui me permettra maintenant euh, bah, d'aller chercher en fait script. Point et euh, face qui est la variable publique, de manière à pouvoir euh, l'utiliser et affecter quelque chose dedans. Donc ici on va utiliser la méthode, comme j'ai dit, void on trigger enter Et entre parenthèses, collider, on récupère ça sous le nom Other, qui est une. Euh, la variable Other va récupérer le collider de l'objet. Et évidemment, c'est une convention. Donc comment on va faire bah, On va dire que si c'est-à-dire l'objet qui rentre en collision tag est égal à piste rappelez-vous c'est le tag qu'on a mis au niveau du sol à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait et ben on va simplement aller maintenant prendre notre script.face et on va affecter au niveau euh, du script.face le nom de l'objet ici qui est 1 2 3 4 5 6 mais comme c'est euh, cette variable attend un type int Integer, on va devoir faire un parse. Donc on va faire int.parse en fait pour parser tout simplement le gameobject.name euh, qui est sous forme de string. Voilà. Ce qui va permettre ici, normalement, euh, et ici n'oubliez pas de mettre un deuxième égal, voilà. Ce qui va permettre normalement au niveau du script, maintenant, si j'enregistre, euh, et on va pouvoir tester ça tout de suite. Ici, évidemment, comme on l'a vu, euh, c'est ma face euh, numéro 6. Donc je devrais avoir ici un qui se lance au niveau qui s'affiche ici au niveau de la face donc on va tester et on peut voir que j'ai bien ici un au niveau de la face évidemment si je fais une rotation euh, du cube et que je choisis une autre face, voilà, hop, on fait play, on va voir qu'ici, j'ai bien 3, ici au-dessus, qui est bien le score que j'ai fait au niveau de mon cube, et évidemment, on va pouvoir faire ça sans aucun souci, vous avez bien compris le principe, hein. si je fais ici une rotation, voilà, j'ai bien 6 ici, si je le tourne par là, hop, je vais avoir 2, 2, et ainsi de suite, voilà comment on peut récupérer tout simplement ici euh, la valeur du cube. Donc ça, c'est réglé, euh, maintenant on va s'occuper euh, bah, de pouvoir déjà déplacer euh, et lancer le dé. Alors nous revoilà dans le cube script et là on va s'occuper maintenant de pouvoir euh, bah, déplacer le dé, lancer le dé comme vous avez pu, vu, euh, pu voir pardon, au clic. Donc j'aurai besoin d'une nouvelle variable de type int qu'on va l'appeler euh, force et on va l'initialiser à 200. On pourra évidemment modifier cette valeur plus tard. Pour le moment c'est la seule chose que je vais avoir besoin. Donc on va utiliser ici le void, le fix update. Alors je vous montre tout de suite. On va d'abord... Fixed Update. Pourquoi Parce qu'on va utiliser euh, un add force, donc on va l'utiliser dans le Fixed Update qui est beaucoup plus adapté. Alors on pourrait euh, évidemment récupérer, on, on peut simplifier tout ça, mais je vais essayer de vous expliquer ça euh, assez facilement. Donc on va ici faire un if et on va détecter tout simplement le clic de souris. Donc input.getButton, uh, pardon. Get button down et entre parenthèses fire one qui est le bouton par défaut au niveau euh, de Unity donc si je clique et aussi euh, rappelez-vous que cet objet est sur le dice, le cube, donc et je veux aussi pouvoir lancer le dé quand il ne bouge pas donc pour ça on va aller euh, aussi vérifier que ça, qu'il ne se déplace pas, que sa vitesse est à 0 donc on va faire un get component ici et on va faire un body alors ce qu'on pourrait faire, on aurait pu peut-être récupérer, ça aurait été plus simple donc on va faire ça, on va ici déclarer une variable de type rigid body euh, et on va l'appeler rb et au start on va aller l'affecter ce qui va avoir qui va être plus optimisé donc on va dire rb est égal à get component ici euh, bah, rigid body voilà ce qui sera un peu plus optimisé au niveau du code donc ici on va dire que rb point velocity point magnitude euh, est égal à 0. Ça voudra dire qu'en en fait il n'y a pas de déplacement au niveau euh, du, du dice. Alors qu'est-ce que j'ai fait And get cover, uh, fire one. Ah j'ai oublié, pardon, euh, Hop c'était bien ça. Et ici égal 0. Euh, non. Alors, ici, j'ai une parenthèse de trop et ici aussi, du coup, voilà, on va y arriver. Donc ici, euh, maintenant, si j'appuie sur le bouton 1 et que euh, le dé ne se déplace pas, qu'est-ce que je vais faire Je vais utiliser un casse. Donc, je vais déclarer ici un ré euh, que je vais appeler ray en minuscule, de convention, c'est toujours comme ça. Et on va utiliser la caméra, on va utiliser camera.main et on va utiliser screen euh, screen point touré ce qui va nous permettre en fait euh, de récupérer en fait la la position euh, screen point touré, en fait c'est la la position euh, comment dire le point de collision en fait euh, de ma souris parce que là du coup je vais utiliser input.mouse position voilà Donc pour euh, vous expliquer, allez voir au niveau de la doc officielle d'Unity, mais ce, ce screen point touré va me permettre en fait de récupérer ici, de définir un rayon. Et ensuite, euh, grâce au clic de la souris sur l'écran, grâce à la caméra, je vais récupérer le hit point, en fait, ce qui va m'intéresser. Donc ici, euh, ensuite, qu'est-ce que je vais faire Je vais déclarer ici un recast hit que je vais appeler de convention de nouveau hit, évidemment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un if physics. Et là, on va tester notre recast, physics.recast. Euh, entre parenthèses, bah, du ray, donc le rayon qu'on vient de déclarer au-dessus, et on va récupérer ça dans hit, out hit, évidemment, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout les recasts, allez voir mes tutos là-dessus, je l'ai déjà bien expliqué plusieurs fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire Si jamais donc j'ai bien ce point, euh, s'il y a bien une collision avec ma souris, cest à que mon objet est bien en collision avec quelque chose, bah, je vais simplement ici faire un, attribuer un add force en fait au rigid body. Donc je vais faire un add force et euh, où, eh ben, en fait, euh, vers, vers quoi ben, Vers le hit point en fait, c'est-à-dire le point sur lequel j'ai cliqué au niveau de ma souhait. Et on va le multiplier par force, qui est la variable en fait qu'on voudra ajuster en fait pour que le, le, le dé se déplace. Donc voilà euh, comment ça va fonctionner. Et on va d'ailleurs tester ça tout de suite. Alors je retourne au niveau d'Unity, mais vous allez voir que là, le souci va se poser, c'est que si je clique. Alors on peut voir que ça fonctionne. Oui, ouais, bah ça fonctionne. Alors si je mets ici mon dice, on peut voir ici que j'ai bien phase 2. Voilà et voilà, donc ce qui va être intéressant aussi c'est que je vais pouvoir maintenant continuer alors vous pouvez voir que ce dé, bah, il se déplace correctement il est lancé, alors après on peut voir qu'il est plus ou moins, euh, il se lance plus ou moins pertinemment, donc on va pouvoir aussi créer un physique matériel, je vous encourage à le faire, et ajuster en fait ici euh, je vais l'appeler dice, et on va pouvoir ajuster tout simplement, par exemple ici maximum, je vais pouvoir mettre un petit peu de bout de sinus. je vais pouvoir la friction l'augmenter, et on va tester ça tout simplement, on va ajouter ça au niveau du dice et au niveau ici du box collider on va lui attribuer ici le dice le matériel physique qu'on vient de faire et on va avoir un comportement complètement différent donc évidemment il va être ajusté en fonction de ce que vous voulez comme là on peut voir que ça rebondit déjà beaucoup moins voilà euh, on va pouvoir évidemment aussi euh, modifier alors là on peut voir que la force est peut-être plus si bonne que ça voilà bon euh, tout ça est à ajuster en fonction de vous voulez mais on peut voir en tout cas que le système fonctionne bien j'ai bien 5 ici au dessus et euh, si je, je clique ici j'ai bien 6 ici au niveau des points voilà on peut voir alors j'aime pas trop euh, le matériel le comportement du matériel alors ce que vous allez pouvoir faire aussi encore une fois c'est à ajuster sa masse par exemple si je veux qu'il soit plus léger je vais mettre une masse de 0,5 au niveau du cube et on devrait avoir un comportement beaucoup plus euh, vous voyez, oh ben là, oui, c'est carrément un peu de trop d'ailleurs, euh, mais vous allez pouvoir ajuster la masse, euh, l'angular drag, je vais le passer par exemple à 1 hein. Donc tout ça va permettre en fait d'ajuster un petit peu le comportement euh, de ce que vous recherchez au niveau de votre dé. Comme vous pouvez le voir. Mais là, ça fonctionne plus ou moins euh, vraiment euh, pas trop mal. Alors après, euh, au niveau euh, du délai, on peut voir que j'ai pu plus assez de force tout compte fait. Donc à vous de voir au niveau, c'est surtout au niveau du, du, du physique matériel. Je vais le supprimer. Mais on peut aussi utiliser ça si le comportement ici euh, ne vous plaît pas forcément. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc hop. Et d'ailleurs, vous allez voir que vous allez certainement en avoir besoin. Alors, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça dans un premier temps. Parce que j'avais des petits soucis, justement, au niveau du dice. Euh, il ne roulait pas forcément. Donc, c'est pour ça que j'avais attribué ici un, un matériel physique, comme on peut voir. Qui, là, va permettre, en fait, de le faire rouler, en, si vous l'ajustez, vraiment correctement. Alors, après, au niveau des valeurs, évidemment... À vous de voir, euh, ici on est à 1, je vais mettre 0,2. Stratric Fiction, je vais la passer aller à 20. Alors je ne sais plus du tout les valeurs que j'avais fait lors de mes tests, mais encore une fois, il faut les ajuster. Je les ajusterai certainement hors de cette vidéo pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, mais on peut voir que là, ça devient tout à fait correct. Alors j'ai bien ici, on n'oublie pas. Mon dé qui renvoie bien face 5, hein, on peut le voir, voilà, euh, et ici si je clique, voilà, alors là vous voyez l'idée, euh, montez bien vos colliders pour ne pas avoir mon souci que ce que je viens d'avoir, parce que évidemment mes colliders ne sont pas assez remontés au niveau euh, de ma piste et donc du coup ça ne fonctionne pas. Voilà pour ce qui est de ça, donc euh, on a ici maintenant un dé qui peut être lancé comme vous avez pu le voir et maintenant on va tout simplement terminer euh, ce tuto avec l'affichage en fait tout simplement euh, de la face à l'écran. Alors comment lancer le dé On va utiliser bah, un, un canvas tout simplement avec un champ texte, on va faire quelque chose d'assez simple euh, donc je vais créer ici euh, un UI texte et automatiquement on peut voir que j'ai bien ici un canvas euh, Unity euh, va me placer ce canvas à l'écran moi je vais ici choisir au niveau de son SQL mode, euh, SQL with screen, screen size pardon le champ texte je vais ici en appuyant sur Alt le centrer au centre de l'écran je vais modifier ses propriétés pour le centrer et passer un overflow de manière à pas être embêté, je vais changer sa couleur par exemple en blanc euh, et je vais mettre par exemple ici le chiffre 1 pour simuler un petit peu ce que ça donne à l'écran on va repartir en 3D on va aller au niveau du dice euh, voilà alors mon texte il est tout petit je ne le vois pas on va l'agrandir voilà alors hops, dice on va passer ici sur l'onglet game voilà et on peut voir ici donc on va l'ajuster euh, avec ce qu'on veut donc ici j'ai mis un fond de 200 voilà vous pouvez voir que c'est assez grand peu importe on va ajouter une petite option qui est assez sympa ici je vais ajouter un composant en fait je vais descendre ui je vais choisir effect et je vais prendre ici un shadow pour rajouter une petite ombre comme vous pouvez le voir et on va jouer un petit peu avec le x voilà, histoire de donner une petite, euh, une petite ombre à ce chiffre, ça va être un peu plus sympa. Donc on va maintenant scripter ça et utiliser ça, on va devoir l'afficher en fonction maintenant euh, bah, de la phase du dé, et une fois que le dé a été lancé. Donc ça va pas être bien compliqué, on va faire quelque chose encore une fois de simple, je vais vous expliquer, j'espère en tout cas que vous allez bien comprendre. Alors on va avoir besoin ici d'une variable de type boolean. Donc on va déclarer ici un bool qu'on va appeler euh, play dice. En fait, quand euh, le, le dé va être lancé. Elle va surtout nous servir à ça. Donc, ce qu'on va faire ici au moment où on lance le dé, donc on va l'initialiser à False, c'est-à-dire qu'ici, évidemment, je démarre, je ne lance pas le dé. Par contre, ici, au moment ici où je fais mon add force, évidemment, là, je vais lui lancer, je vais lui dire que play dice est égal à True, c'est-à-dire que le, le le dé est lancé. Maintenant, il faudra attendre et euh, trouver, euh, tester en fait que le dé euh, a bien été lancé et euh, qu'il est à l'arrêt pour pouvoir afficher on va utiliser une courroutine pour pouvoir afficher ce, ce canvas. Alors je vais avoir besoin de nouveau euh, de ce fait là d'un champ public texte donc je vais importer le namespace unity euh, pour pouvoir interagir évidemment avec les champs texte et je vais déclarer ici une variable publique pour ne pas devoir aller à chercher de type texte que je vais appeler tout simplement txt ici pour le tuto. Donc au niveau euh, de l'update et j'utilise l'update pour tester ça parce que si vous le faites au niveau du fixé Update, vous allez voir que vous allez avoir un problème c'est à dire que ici il va pas pouvoir détecter en fait comme on va tester que la de nouveau que la, la velocity magnitude est égale à 0, vous allez avoir un souci si vous testez vous allez voir donc on va faire un if play dice c'est à dire que si play dice est égal à true mais aussi que rb point, euh, velocity magnitude est égal à 0, ça voudra dire en fait que le dé est lancé et qu'il s'est arrêté donc, si vous mettez cette condition dans le fixed update, vous allez voir que vous allez avoir un souci. Et elle ne va pas du tout s'exécuter correctement. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah, Déjà, premièrement, je vais dire que play dice est égal à false parce que du coup, le dé s'est arrêté, il a été lancé. Donc, il faudra qu'il soit relancé pour que ça puisse fonctionner. Et on va utiliser ici simplement une coroutine. Euh, donc, on va la lancer start Couroutine. et on va l'appeler euh, show show face, par exemple. Et évidemment, elle n'existe pas encore, mais on va la créer dans la foulée. On va la créer ici, juste en dessous. Et on va créer un IE énumérateur, qu'on va appeler, évidemment, ShowFace. Et on va coder ça. De manière à pouvoir maintenant tout simplement afficher pendant un laps de temps eh ben, euh, le champ texte à l'écran. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va dire que txt.enable je vous rappelle que c'est le champ texte, est égal à true. On va évidemment le désactiver au démarrage. Euh, je vais aller maintenant modifier le contenu de ce champ. Donc je vais dire que txt.getComponent, je vais aller chercher quoi ben, Le champ, le composant texte de ce champ, de ce texte d'ailleurs. Et euh, je vais ici lui attribuer tout simplement face. Et étant donné que c'est un int, je vais le passer en string, donc paste to string. Voilà. Donc ce qui va me permettre en fait de transformer, euh, rappelez-vous, la, la valeur du cube hein, qui, est, qui est justement grâce au trigger. Euh, et on va pouvoir l'afficher dans son texte. Et ici on va faire not yield pour éviter déjà on peut voir qu'on est en erreur. Donc yield return new wait for second. Et là on va attendre par exemple deux floats. Hein. Alors c'est ajusté, vous pouvez aussi passer une variable publique, peu importe. Et ensuite on fait un txt.enabled égale false pour simplement le désactiver. Et là, bah, ça devrait fonctionner. On va tout de suite enregistrer notre script. On va ici cacher et désactiver par défaut le champ texte. Et on va tester tout de suite pour voir si ça nous affiche bien le bon résultat. Donc, je lance mon dé. Hop alors il ne faut pas qu'il tombe, on aura 4, et est-ce que ça s'affiche Non, tout simplement parce qu'évidemment au niveau du script, j'ai oublié de glisser mon champ texte à l'intérieur voilà, alors attention, signe à ne pas commettre, je viens de me tromper, je vois que j'ai désactivé ici le champ texte, c'est le composant texte ici qu'il faut désactiver, sinon on va avoir encore un souci, donc on va tester tout de suite maintenant pour voir si tout ça fonctionne donc je lance mon dé, hop alors j'espère, et eh, non, évidemment c'est trop, je l'ai lancé trop fort donc je vais ici me tirer un petit peu plus près hop euh, allez arrête toi et vas-y, donc on peut voir ici que j'ai bien 4, 4 s'affiche bien à l'écran et il devrait disparaître, et je peux relancer mon dé, on peut voir, là je clique, vous voyez, rien ne se passe tant que le dé n'est pas arrêté j'ai bien ici 1 euh, alors pourquoi ici ça se lance tout doucement tout simplement parce que j'ai pas bien réglé alors j'ose pas aller trop loin parce que si je clique un peu trop loin, on peut voir que ça va sauter au dessus parce que mes colliders ne sont pas assez réglés en hauteur, si je clique ici en bas ouais, vous pouvez voir, hop, euh, voilà mais j'ai bien 4 ici, donc on peut voir que euh, bah, ce, ce, ce cette solution est relativement simple à mettre en œuvre et vous permet de créer un dé à lancer vous pourriez même ici, euh, comme vous pouvez le voir et pas comme moi euh, créer du, rajouter du son et évidemment il faudra euh, relever les colliders ici euh, qui sont au bord, on va d'ailleurs le faire pour pas euh, être embêté sinon je vais pas pouvoir tester ça correctement, donc ici au niveau du size Y on va volontairement le, le remonter, voilà, on devrait plus avoir de soucis, maintenant je vais pouvoir lancer euh, assez fort sans aucun problème mais on peut voir que j'ai bien ici mon qui se lance avec le chiffre qui s'affiche, donc j'ai un, un système en fait de tirage automatique de d qui fonctionne tout à fait correctement et qui a le mérite d'être simple à mettre en œuvre. Voilà. Bon, on peut voir que euh, ça, ça, ça se lance. Alors, ici, on peut voir qu'il est cassé, donc il devrait bloquer. Euh, non, ben ça prend 6, si, vous voyez. Alors, après, c'est des petits réglages. Hein. Voilà. Donc, on peut voir que de toute façon, il faut régler un petit peu ça, que ce ne serait-ce qu'au niveau de la force, au niveau du, du matériel physique, évidemment. Euh, voilà. On pourrait aussi faire des effets de caméra. Quelque chose d'assez sympa, d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Ce serait euh, d'utiliser des standards à 7, vous importer. Euh, utility Et vous récupérez le script Vous avez tout désactivé pour ne pas devoir tout prendre Et vous avez ici le Smooth Follow des standards assets On va juste importer uniquement ce script Comme ça ce sera assez rapide Et on va pouvoir ici récupérer ce script Et l'affecter à notre caméra, notre main caméra Et ici on va prendre en target C'est un script qui est disponible On va prendre le Dice Et ce qui va nous permettre par exemple ici si je mets 1-1 Alors c'est vraiment au hasard Mais on va pouvoir régler la caméra Et vous allez voir que bah, voyez, vous avez un petit effet qui peut être assez sympa Voilà on a ici notre caméra euh, qui permet en fait, euh, qui, qui, se, qui se déplace en fonction du dé. Alors voilà, hop. Alors par contre, il y a des choses ici effectivement à voir parce que je vois qu'au niveau, oui effectivement là vous allez avoir un petit souci au niveau de la trajectoire donc euh, la rotation est pas très intéressante On va laisser à zéro euh, Donc, où il y aura plus de rotation mais euh, ça devrait fonctionner voilà on peut voir que ici la caméra vous, se déplace bien alors c'est un script de script de caméra hein, on peut voir voilà euh, ensuite si vous voulez pas si vous voulez faire un système de dé euh, cassé euh, il suffirait simplement de réduire un petit peu les colliders mais on peut voir qu'avec ce script smooth follow vous allez pouvoir euh, créer un système voilà ben, je vais euh, vous laisser là et puis euh, je vais vous dire à bientôt. Alors j'espère que ce petit tuto euh, va vous servir. N'hésitez pas à mettre un petit euh, un petit pouce. Comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu absent en ce moment. Je reviens tout doucement. Euh, c'est pas évident. Des petits ennuis de santé m'obligent vraiment à rester loin de mon siège de bureau, ce qui m'embête. Euh, voilà. Donc euh, j'espère que ce petit tuto, en tout cas, va constituer une bonne base, va vous servir. Je vous remercie encore pour tous ceux qui s'abonnent. Alors si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Un petit like. Si euh, vous voulez apprendre. J'en profite encore pour dire qu'il existe des formations. Allez sur le site upln.fr. Vous avez des coupons de réduction et des tarifs préférentiels vers euh, mes formations qui sont chez Udemy, spécialement pour les débutants, mais d'autres aussi. Une récente qui vient d'être déposée qui est sur la VR, la réalité virtuelle avec euh, la GVR de Google. Et, euh, et aussi euh, le multiplayer avec Photon et d'autres formations, allez voir, qui traitent de tout et de rien. D'ailleurs, euh, aussi sur la, la création de sites web ou de boutiques en ligne, euh, Excel et compagnie, allez voir. Il y a pas mal de, de formations qui peuvent vous intéresser en tout cas n'hésitez pas euh, à utiliser les coupons de réduction que je mets à votre disposition moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye